Salut Yoa Salut Kika Ça va Ça va super bien, et ah toi ben, ben, Je suis contente de t'avoir euh, aujourd'hui pour cette interview spéciale euh, à propos de ton album. Mais si ça ne te dérange pas, on va commencer et on va revenir sur les débuts de ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de ta team Vous êtes huit. est-ce que c'est toujours la même depuis tes débuts c'est, alors, c'est pas exactement la même. On est, on avait commencé en 2017 avec un, un pote au violoncelle. D'accord. Qui s'appelle Laurent, qui lui a plus, euh, qui a arrêté un petit peu la musique et donc qui, qui a décidé un petit peu de quitter le groupe, tout simplement. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que, justement, c'était il y a à peu près deux, trois ans, on avait déjà commencé de jouer avec un trompettiste et on a décidé justement d'intégrer une section cuivre euh, pour le bande complet, aujourd'hui, on est euh, 8 ou, ou 9, si vraiment on, on, on veut aligner toute la formule au complet, quoi. D'accord, ok. Et euh, du coup, en ce qui concerne euh, euh, la tribu du dragon, donc parle-nous euh, <rire> ouais, parle de cette tribu et pourquoi elle s'appelle comme ça ah, c'est une super question. On me la pose euh, pas souvent. Ah. <rire> euh, euh, pourquoi Alors le dragon, c'est un animal qui est, qui est très présent dans toutes les mythologies euh, asiatiques. Et moi, c'est vrai que j'ai euh, une, une grosse attirance pour toute cette culture. Et puis tu, tu as passé oui. deux ans en Asie aussi Ouais, non, j'ai plus de trois ans. Ouais. Plus de trois ans là-bas où j'ai vécu en fait en Thaïlande, au Cambodge, Laos, j'ai fait la Birmanie et c'est vrai que c'est une culture que que j'adore, où les dragons sont très présents, et c'est un, un animal fantastique, moi, qui me fascine, tout mm -hmm. simplement. Et, euh, et la tribu, parce que c'est un petit peu euh, lié aussi à, à des fictions et à des mangas un petit peu japonais, euh, que, que cette, ce terme est, est venu, en fait. Et, et j'adore le concept de tribu, si tu veux. Ça reprend l'idée de clan, ouais. ça reprend l'idée de famille, ça reprend un côté tribal que, que j'adore. Donc, euh, au final, ça a donné la tribu du dragon. Et comment ils l'ont pris, eux Ils n'ont jamais été réticents. <rire> D'accord, ok. C'est un, un nom qui leur, qui leur a plu directement, en fait. Ouais, c'est cool. Et puis, euh, voilà, comme tu disais, hein, c'est tribal, c'est le clan. Ouais. Euh, euh, on voit que vous êtes unis, euh, tant, euh, ouais. tant par les connexions musicales que par les connexions humaines. Bah, je dirais même que les connexions humaines elles sont essentielles c'est euh, j'avais déjà eu un groupe moi avant de 2017 à 2014 avec euh, avec un ami mm -hmm. et, euh, et et ça a toujours été euh, l'essentiel pour moi en fait si tu veux vraiment que ta musique elle euh, elle vibre à son plus haut potentiel il faut que tu sois bien avec les gens mm -hmm. et, mm -hmm. et j'avais choisi voilà une équipe de musiciens que je connaissais euh, que j'ai que j'adorais humainement c'était des potes et je, le, je leur ai proposé. Tout le monde ne se connaissait pas. Et au final, l'alchimie, la, elle s'est faite. Et aujourd'hui, on, euh, on est tous ultra connectés, quoi. Génial. Ben, tu me fais la transition pour euh, la prochaine question parce que tu me parles de tes musiciens. Euh, en parlant ouais. de musique, quand tu composes un album, est-ce que tu écris d'abord tes textes ou tu composes d'abord les musiques avec tes musiciens en fonction de tes idées ou l'inverse <rire> La musique, elle est tout le temps euh, prioritaire. Ouais. Ça veut dire que je ne suis pas, je suis pas un, comment dire, un, grand, un, un grand auteur ou un grand écrivain. Mes textes sont, sont j'espère, en tout cas je l'espère bien écrits, mais je n'ai pas la plume d'autres de, de, artistes, si tu veux. Donc euh, moi, je reste vraiment un, un, un gars de la musique depuis le plus jeune âge. J'ai commencé la musique, moi j'avais 4 ans, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mmh. Et, et la musique, pour moi, c'est juste essentiel. Il n'y aurait même pas de paroles, ça, ça pourrait aller. C'est juste que les paroles viennent vraiment ensuite. J'écris ma musique. Ma musique, c'est l'environnement. Et les paroles viennent après. C'est là où je raconte l'histoire dans l'environnement. Et, oui, et puis, tu chantes en anglais. Donc, tu parles anglais couramment. Ouais. ça fait euh, au final 8 ans que je parle anglais tous les jours. Mmh. Ma femme, je l'ai rencontrée en voyage. Et, euh, et au final, on parle toujours en anglais. Donc, euh, grâce à ça, grâce au voyage, en fait, j'ai pu développer euh, un, un anglais qui est, on va dire, euh, louable, mm -hmm. tu vois, qui est crédible aux, aux yeux de, de l'international. Et ça, c'est essentiel. Je l'ai énormément travaillé. Ouais, ouais, J'avais pas envie de faire un anglais, tu sais, facile, avec plein de fautes de grammaire, rempli un mauvais accent et tout. J'ai essayé, en tout cas, de faire du mieux que je peux pour euh, pouvoir être crédible aux yeux des Anglais, des Américains et de tous les pays anglophones et des gens qui, qui apprécient le, la musique reggae. Quoi. Ouais, en anglais, bien sûr. Parce que là, tu as fait trois albums et un EP, toujours en anglais. Est-ce que ouais. euh, tu as l'idée de faire un album en français, éventuellement Alors, un album, je dirais que ce serait beaucoup demandé. Ouais, un EP oui. Ouais peut-être voilà déjà un single en français il y a pas mal de, de gens dans le public qui m'ont qui m'ont fait la remarque mmh. et, et je leur donne raison ils m'ont euh, des fois même reproché de pas chanter en français parce que ça les frustrait de pas comprendre ça. ce que je peux ce que, ce que je peux comprendre totalement le truc c'est que c'est pas si simple quand ouais. on est habitué à l'anglais de chanter dans sa langue maternelle en français, et il faut que je me penche dessus sérieusement, que je choisisse les bonnes chansons, et que j'essaie de trouver un, un, un groove qui fonctionne en fait avec mon groupe, et qui et que puisse être crédible aux yeux des français, quoi. Il ne faut pas, faut pas que je me lance dans le français rapidement, et que je me plante, si tu veux. Il faut que j'essaie de le faire vraiment correctement, et, et je n'ai pas encore les, toutes les clés pour ça. Donc, oui. il faut que je bosse dessus. <rire> ok. <rire> Combien de temps tu as mis pour faire ce dernier album, Corps? Alors, à cause du Covid, on a mis beaucoup de temps. Ah oui, parce que vous vous êtes euh, euh, concentré, vous avez travaillé pendant ces deux ans de pandémie Alors, on, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à enregistrer en 2019. Okay. Euh, les batteries, les basses, ensuite les musiciens sont venus chez moi au studio, on a enregistré tout le reste. Il y a eu toute une phase où euh, il a fallu éditer l'album. Où, où il a fallu aussi euh, travailler les arrangements. J'ai eu, comme il y a eu le Covid, ça m'a permis d'avoir énormément de temps, si tu veux, pour remettre en question les idées qui étaient bonnes, mm -hmm. celles qui étaient moins, réenregistrer si besoin, faire appel à d'autres musiciens aussi quand c'était nécessaire, comme Cubix, sur 24 Years Et voilà, on va dire, ce temps qu'on a eu, au final, il a été bénéfique pour la réussite de cet album. Eh ben oui, oui, oui toujours, hein, le temps, on le met à profit hein, comme on peut positivement et à en tout cas, c'est un très beau travail. Tu me parlais de Cubix, là, comment tu l'as rencontré Alors, nous, on ne s'est jamais vu en vrai. D'accord. Cubix. Tout s'est fait Et à distance un... Comment Tout s'est fait à distance. Tout s'est fait à distance. En fait, moi, je, avec mon guitariste, on essayait de poser un, un gros, gros solo sur euh, 25 years old. Mm -hmm. Le problème, c'est que moi, je voulais un truc vraiment euh, deep rock. En mode, c'est un peu comme Von Allen sur euh, sur euh, la chanson Bill de Michael Jackson. Oh, et le truc, quand tu veux un truc de ce niveau-là, t'es obligé d'appeler euh, ben, des pointures qui, qui sont capables de le faire. Et nous, humblement, c'est vrai qu'on on en est incapables. On... On... Donc, j'ai décidé de faire appel à Cubix. Un matin, je lui ai envoyé le son, je lui ai demandé de poser un solo. Et l'après-midi même, il m'a envoyé un truc de tueur, <rire> tout simplement. <rire> Excellent, C'est bon ça, hein, les connexions comme ça. Hein. Ouais, il a été super gentil, il a été à l'écoute, il a été super fort. Donc moi, je peux juste dire que, que du bien de cet artiste qui est juste un, un monstre de la musique en France. Ouais, chez lui, ça fait plus de dix ans qu'il qu est sur la toile, enfin qu'il est un petit peu révélé au public on en parle ouais. de plus en plus maintenant parce qu'automatiquement il fait de plus en plus de collaborations et euh, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite euh. en tout cas ah, oui. ce titre 25 years old euh, en anglais pour le dire en français 25 ans, euh, on y reviendra euh, vraiment enfin, c'est un très très beau solo c'est magnifique hein, ce qu'il fait Ouais, euh, il a déboîté la chanson. Et puis être... ça, ça rentre aussi en accord avec l'univers mystique que tu voulais mettre dans cet album. D'autant plus dans cette chanson, mais en, en tout, dans tout, dans tout cet album Soul Gore. Ouais. Bah écoute, euh, le côté mystique, le côté euh, philosophique, un petit peu euh, spirituel, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. La, la, la vraie spiritualité, on va dire. Et puis Je puis parle en pas de religion parce que. Je ne ouais, suis pas rasta, je suis agnostique, comme on dit. Tu ouais. vois, je, mes vertus, mes valeurs, c'est plus soit lié à l'amour, la, la nature, la, la, tout ce qui est véritable. Ouais. Et, euh, et, et j'ai essayé vraiment de, de transmettre des, des chansons qui me parlaient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons à tempo lent. Il y a de la flûte qui intervient sur Mystery of Jar. Il y a des paroles qui sont aussi assez mystiques et tout. Donc j'ai essayé de faire vraiment quelque chose qui me ressemble et de mêler à la fois le côté route, c'est le côté world music qui nous, qui nous caractérise aussi beaucoup avec la tribe. Et puis aussi, rien qu'avec le titre Soulcore, qui veut dire en français le noyau de l'âme, tu, tu restes ouais. vraiment, euh, même dans tous les autres albums que tu as fait précédemment hein, avec euh, le P, euh, ça reste ouais. quand même un univers que tu entretiens et, et qui, te, qui te définit aussi. C'est ton identité Oui, complètement. Mmh. Bah, c'est vrai que, je le dis humblement, hein, euh, mais ça fait longtemps maintenant que je me suis euh, adonné à la spiritualité à vraiment essayer de, tu sais, d'être objectif, d'essayer de te centrer sur l'essentiel. D'être vrai, comme sur... te disais. Ouais. ouais, voilà, exactement. Et cette leçon, tu le dis, cette musique, ben, c'est moi Quelque part. Oui. Et le noyau de l'âme, c'était... Le premier album s'appelait « Le son de mon âme mm ». -hmm. Et, et je voulais justement créer un lien entre ce premier album et la suite, qui est le deuxième de la tribe, au noyau de l'âme qui là vraiment reprend quelque part l'idée d'essence des choses. Ouais. Vraiment. Oui. Le noyau de ce qui je suis et de ce que je propose et, et de ma création quelque part. Ah bah oui, tout ce qui se ressent, tout ce qui est immatériel... Hein. Et, euh, ouais. et qui, qui, qui, qui fait partie de tout ce qu'on appelle émotion hein, de toute façon. C'est pour moi essentiel, ouais. les émotions. C'est ce qui m'a toujours fait vivre. Je sais qu'il y a des grands sages, des très grands sages, qui, qui vont conseiller de ne pas se pencher sur les émotions. Qui vont dire que c'est une plaie. C'est vrai, quelque part, être, euh, on va dire, euh, victime de ces émotions, ça peut t'amener à faire des erreurs, ça peut t'amener à parler trop vite, à agir pas correctement, mais quand elles sont maîtrisées, les, les émotions, et qu'elles sont libres, elles sont belles. Bien sûr. C'est toujours du Moi, positif. Je... Hein. Mais c'est toujours du positif et je pense que c'est les couleurs de la vie, les émotions, tu vois. Mmh. Et la musique, elle, elle, elle est là pour les retransmettre, tout mmh. simplement. C'est clair. C'est clair. Je, je ne relèverai pas ce que tu as dit. C'est comme ça hein, que, que tu te démarques aussi dans un monde où chacun veut faire un reggae différent. Eh bien, toi, tu as réussi voilà, en utilisant ces émotions-là, en utilisant tout ce que tu as acquis de tes voyages en Asie. On en parlait tout à l'heure. Et, euh, et ça se ressent, hein, vraiment. Alors maintenant, on va changer de sujet complètement. Euh, on va parler de quelque chose de matériel, apparemment auquel tu tiens. On va parler de ton chapeau. Est-ce que euh, c'est toujours le même que tu as sur scène Y a-t-il des règles pour le respecter avec ta tribu euh, Est-ce que tu as des conditions d'entretien, tout ça <rire> Alors, je, je, je, je, la dernière fois que je suis allé en Thaïlande, c'était en 2019. J'avais fait un retour là-bas après les trois ans où j'avais vécu, et je m'étais juré d'en ramener une dizaine de chapeaux pour qu'on puisse tous les porter sur scène. Excellent. Et c'est ce qu'on commence à faire depuis les deux derniers shows qu'on a fait avec Ryan et avec Mike c'est Emilia. Ouais. Et non, je dirais qu'il y a plein de formes de chapeaux qui sont différentes dans ce style, mais, mais on va dire celui qu'on voit sur la pochette d'album ce qu'on a euh, sur nos concerts, c'est euh, le même type de chapeau. Et, et on, on a, si tu veux, une petite série, une collection de chapeaux on peut pas tout le temps donner au public parce que sinon on en aura plus mmh. mais l'idée ce sera peut-être un jour peut-être d'essayer de, de les comment dire de les hum, caractériser pour pouvoir aussi les proposer au public ça peut être intéressant mmh. de mettre un petit logo de faire un truc mais ça je sais pas encore du tout comment on fait mais le chapeau c'est voilà c'est quelque part quand je mets ce chapeau je, je retourne un petit peu dans ma deuxième maison en Thaïlande si tu veux tu vois mmh. c'est euh, c'est ça me fait du bien quelque part et, et aussi j'ai eu beaucoup de gens qui des fois m'arrêtaient dans ma ville à... enfin je, je vis à Toulouse mm -hmm. mais quand je reviens sur Macon c'est vrai qu'on a quand même un, un bon public là-bas t'as des gens qui me disaient faut surtout pas que t'enlèves le chapeau mm -hmm. parce que et c'est une super manière aussi, quelque part, de donner une identité au groupe, si tu veux. En France, il y en a, on n'en voit pas, tant mieux. Chacun, si tu veux, ses, petites, euh, ses petits codes, chacun ses petites différences et tout. Et nous, c'est vrai que le chapeau, on va essayer de l'imposer de plus en plus. Bah oui, parce qu'il y a les casquettes, il y a les crowns pour euh, tous ceux qui ont des locks. Euh, toi, en l'occurrence, tu n'en as pas, donc le chapeau te va parfaitement bien. Bah, ouais, j'avais des locks, mais euh, mes cheveux, ils ont commencé à partir. Ah, oui, <rire> Du coup, t'as tout coupé? Ouais, j'ai tout coupé. Bah, c'est vrai que je bosse aussi, euh, je bosse aussi euh, en entreprise pour faire de la musique un petit peu bien-être, pour aider les, les, les, les employés à se détendre par mmh. la musique. Donc, c'est vrai, quelque part, les, les dreads, malheureusement, dans notre système, ça peut être un petit peu plus, ça peut pas, c'est pas toujours bien pris. Donc, euh, je, je, j voilà, j'ai adapté un autre style, peut-être un peu moins euh, marqué qu'avant, mais le, tout l'essentiel de la vibe, il est, il est toujours là, il est à l'intérieur de toute façon. Bien sûr. Tu, euh, tu me fais la transition encore super facilement, merci, puisqu'on va parler ah. de, de tes titres. Il y en a 12 dans cet album Soulcore. Euh, oui. Il y en a 5 qui font plus de 5 minutes. Euh, ouais, waouh, wow. on... ouais, je m'étais pas rendu compte de ça, tu vois Bah ben ouais, c'est mon travail de journaliste Un petit peu de faire des recherches avant de faire une interview oh, Super, <rire> et ben je te félicite, super travail, joli Merci. travail Merci, euh, la question c'était Est-ce euh, que tu as une volonté quelque part De faire voyager les auditeurs avec les oreilles euh, Tu nous proposes dans cet album euh, Des pauses instrumentales dans quasiment tous les titres Est-ce que c'est -ce est un but particulier Ou est-ce que euh, c'était pas réfléchi c'est jamais réfléchi mmh. j'ai toujours fait ma musique euh, si tu veux je je, je porte euh, énormément d'importance à ce qui émane euh, en premier ouais. euh, ce qui sort de toi euh, ça quelque part l'inspiration celle qui vient naturellement euh, donc donc voilà on parle pas de musique on est, on n'est pas du tout dans le rapport commercial de la musique mmh. on est dans le rapport euh, artistique et euh, de l'inspiration, j'ai l'impression c'est ma manière de voir les choses que ça ne nous appartient pas, si tu veux. Mmh. C'est quelque chose qui entre à travers nous, on le touche et on le retranscrit d'une certaine manière et moins on le touche, plus il est authentique. Et dans ces musiques-là, si tu veux, c'est vrai qu'on me l'a déjà reproché d'avoir des musiques qui sont un peu trop longues, c'est vrai, mais si tu veux, j'y peux rien. Mais parce que... J'y peux rien, parce que c'est comme ça, en fait. Et j'ai pas envie de m'adapter pour avoir un format qui permette, si tu veux, de passer plus en radio ou plus comme ça et tout. C'est juste, c'est juste qui je suis. Point barre et, et c'est juste ce que je fais. Ben ouais, en tout cas, c'est propre, hein. c'est euh, mérité. De toute façon, si un titre fait son temps, c'est que ça doit faire ce temps-là et c'est écrit comme ça et, et, et c'est parfaitement euh, équilibré du début à la fin. Enfin, euh, on ne pourrait pas ouais. raccourcir parce que ces pauses instrumentales euh, dans lesquelles on peut entendre de l'harmonica, du melodica, euh, vraiment, ouais. on, on voyage avec plein d'instruments. Euh, ça m'amène ouais. à une autre question. Est-ce qu'il y aurait un instrument que tu aimerais introduire dans tes compositions que tu n'as pas encore touché J'ai pas l'impression. Ouais. Tu es complet J'ai pas l'impression. Comment Tu es complet, là On va dire, j'ai l'impression, dans, dans la limite de, de ce que je peux faire et dans mes moyens, que cet album... Euh, il a de la flûte, il a de l'harmonica, il a des percussions, il est très riche en percussions, il y a beaucoup de cuivre, je pense qu'il est hyper complet. Après ce serait quelque part me dénaturer d'exagérer, aller chercher de la harpe ou autre chose et tout, je pourrais, mais peut-être que ça m'intéressera plus tard, mais là j'ai l'impression, en tout cas humblement, d'avoir fait un truc de plus complet de ce que je puisse faire. Je suis à 100% de mes capacités, Génial, tout simplement. Génial, 12 titres, 12 titres parfaits. Sous ah, une campagne euh, de rien, une campagne ulule qui a commencé en juillet. Euh, du coup, ça t'a permis de sortir trois titres en clip, euh, puisque ouais. Soulcore le a fait plus de 24 000 vues en 5 mois, bravo euh, ouais, le je... titre euh, « euh, 25 years old aussi, euh, » aussi, il se démarque hein, de ces 12, ainsi que ouais. « Without knowing where I go euh, », sans savoir où je vais. Hein, J'essaye de traduire un peu pour les auditeurs. parfait, c'est euh, exactement ça. Ouais ouais. Euh, tu, tu penses que tu vas tous les clipper, les 12 titres bah, On n'a pas les moyens de le faire. La campagne Ulule, elle n'a pas été suffisante non, la campagne Ulule, Lune, elle nous a complètement sauvés, elle nous a apporté énormément, ah oui. mais elle a, elle a représenté à peu près quelque chose comme le tiers du budget euh, complet, si tu veux. Bien. Donc euh, ça, c'est un énorme coup de main mais un album quand tu veux le faire bien c'est vrai que ça, ça, ça coûte un, un, un, ça coûte un certain prix et, euh, et nous c'est vrai que on, on est on est encore et on le sait tu vois on est loin d'être en haut de la fiche en france on, on est un groupe qui, qui se bat pour se faire connaître on est encore en bas de la montagne on a, on a gravi quelques marches mmh. mais on sait humblement là où on en est et là où on en est c'est qu'on est obligé de bosser beaucoup qu'on arrive à à, à se faire connaître, à trouver plus de dates, à jouer plus et à et, et, et voilà et au fur et à mesure notre asso alors aura peut-être plus de moyens et alors on pourra faire plus de choses donc non on pourra pas on n'a pas les moyens de clipper et tout mais je pense qu'on va essayer de se centrer sur un ou deux clips avant le printemps euh, solide ouais. ça ce serait bien moi j'adorerais clipper Skyler ah, oui. que que je trouve qui est trop bien qui est délire comme chanson et a Natural Woman D'accord, d'accord. Ça serait potentiellement les deux prochains. Bonne idée, ouais, ouais, bonne idée. Euh, je voulais euh, te parler donc de la production, oui, Real Friend Prod et euh, Musical ouais. Impact qui fait la promo. En ce qui ouais. concerne le booking, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu mets le nez dedans un petit peu Bah, obligatoirement, oui, mais pas autant que Pierrot, mon manager. Ouais qui est vraiment euh, qui est devenu une euh, un, un pilier si tu veux de la tribe vraiment à Pierrot et je le big up beaucoup parce que il, il, est, il est producteur de cet album aussi euh, il nous aide énormément il nous a poussé à, à améliorer notre jeu de scène à améliorer tout ce qui est euh, artistique à améliorer toute notre euh, promo aussi il travaille énormément sur le booking. Il travaille juste énormément, tout court, pour la Tribe. Donc, sans lui, je pense que je ne sais même pas si je continuerais en vérité. Ouais, il est motivateur. Est... Non, il est, il est devenu essentiel à la Tribe. Ouais, C'est cool. le, le dixième. C'est <rire> le dixième ah, de la tribu. C'est exactement le dixième de la tribu. Et il y a aussi Jérôme, de Musical Impact. Oui, Jérôme qui... Bacard, qu'on salue. Ouais. Ah Oui, à fond, qui, depuis 2018, soutient qui, depuis 18, 2018, a donné plus que même ce qu'on a pu lui donner quelque part, qui nous soutient vraiment énormément, qui a toujours été de bons conseils et qui continue à travailler sur la promo de manière ultra efficace. Donc, euh, voilà, j'aimerais que quelque part qu'on arrive à vraiment se faire connaître mieux. Sans devenir, euh, sans atteindre non plus le niveau des Danakil ou dubbing, tu vois, mais simplement jouer plus, se faire connaître plus et permettre à tout ce projet de se développer pour, pour tous ces gens-là aussi qui Merci. donnent beaucoup. Et puis chacun son public, de toute façon chacun son style, même si ouais. c'est le reggae qui vous lie tous, parce que ce sont les valeurs du reggae qui relient euh, tous ces groupes existants déjà depuis des années. Euh, on a un regain euh, de reggae en France là depuis quelques temps, et c'est pas plus mal, et ça peut servir euh, d'autant plus aux jeunes groupes comme les vôtres euh, qui, qui arrivent. Hein. Tu parlais de Ryan tout à l'heure, euh, c'est toute une... Euh, toute une, une génération qui arrive dans le milieu du reggae. Après, il y en a qui sont plus ou moins roots. Toi, tu l'es totalement à 1000%. Et, et bravo parce que ça permet, comme tu le dis dans ton titre, « Back to the roots ». Yes. <rire> bah, écoute, on a ce mélange, si tu veux, c'est un peu ce qui nous caractérise. On, et ça, c'est grâce à Jérôme. Il nous a dit il me disait il y a quelques années, essayer d'insister sur les morceaux roots pour être beaucoup plus roots. Ça veut dire un gros drum and bass mm -hmm. et que ce soit vraiment reggae. Parce qu'avant, on était un petit peu entre les deux. Ce qu'on a réussi à faire dans cet album, c'est d'assumer le côté world music à oui. fond. complet. Où on, on, on sort quelque part de du reggae, on, on part ailleurs, hein, sur une scène un peu plus actuelle, et sur les morceaux que, sur, comme « Give Me the Love », comme « Natural Woman », comme « The Wind of Change », où là on est totalement roots, mm. et ça c'est un kiff pour nous quoi. Ouais, Wind of Change, il est excellent aussi. Hein. Enfin, comment dire oui. que ça a été hyper compliqué pour moi d'en choisir trois hein, quand j'ai fait ton focus, euh, évidemment. Alors, alors c'est quoi, quoi les trois que tu mettrais devant, alors Alors, euh, moi, j'ai mis euh, Mystery of Jah. Ja, euh, il me semble, alors de mémoire, hein, il me semble que j'ai mis euh, celle avec Cubix, 21 years old. Oui, yeah et euh, soul corps il me semble aussi hein, parce que c'est le titre éponyme de l'album Ouais, ça veut dire que tu es aussi très euh, connecté et que tu aimes tout ce qui est méditation, tu aimes ce qui est spiritualité, tu aimes ce qui fait euh, ce qui nous envole dans les dans les hautes sphères. Complètement, complètement. <rire> ouais c'est cool ouais ouais ouais c'est euh, c'est les connexions hein, entre euh, entre les valeurs qui qui sont les plus chères outre la musique qui nous fait voyager depuis la nuit des temps euh, voilà des groupes comme le tien savent se l'approprier savent la transformer comme tu le disais tout à l'heure quand ça passe par toi ensuite tu le ressors de toi et il ne t'appartient plus et c'est ça en fait, euh, euh... Dont... C'est ça euh, qu'on met en avant aussi quand on parle de la lumière, puisqu'elle nous traverse et elle se diffuse encore auprès de tout le monde qui peut la prendre. Donc, euh, c'est les énergies, c'est euh, tout ce qui fait les ondes aussi et euh, tout, tout ce qui fait l'être humain et sa richesse. C'est ça, c'est le monde invisible, comme mmh. je l'appelle, mais au final qui est là et, et, qui, nous, et qui nous fait vivre quelque part. Ouais. Spread to the roots, comme tu dis, spread to the regular roots. Propager, oui. propager le reggae roots et, uh, et faire oui. sourire les gens uh, avec les yeux, avec les oreilles, avec le visage, avec la bouche. Et c'est magnifique, vraiment. Merci beaucoup pour cet album. J'aurais une dernière question à te poser, si tu me permets. Ouais, vas-y, non problème. Une question personnelle maintenant. Euh, et oh, et on compliqué. terminera avec la release party que tu as fait récemment. Euh, okay. Si tu avais une baguette magique quelle serait la première chose que tu ferais Waouh Sincèrement, la première chose qui m'est venue, ce serait de. Je vais essayer de le dire correctement. Mais ce serait de transformer, euh, je dirais, euh, positivement toutes les, tous les esprits, en fait, de, de ces gens qui que ce soit les politiciens ou ces gens qui contrôlent et gouvernent le monde, de transformer, de métamorphoser leur, même métamorphoser leur, leur état d'esprit, mmh. tu sais Pour euh, supprimer quelque part l'intérêt, le pouvoir et toutes ces choses-là et qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, tu sais Au-delà des guerres, au-delà de tout ce qui est nuisible en fait, mmh. tu vois Mettre de l'harmonie positive Je... dans tout le monde voilà, de guérir tout ce, tout ce genre, un peu ce fléau qui, qui pollue un petit peu cette super planète et cette humanité et, et tout ce dont on a besoin pour revenir à l'essentiel. Ouais. Mmh. Ce serait ça. Ce serait du bien pour toute la planète, tout eh simplement. Oui. Et eh oui, et, et ça, me, ça me fait penser que j'ai oublié une question par rapport au titre 25 ans. Euh, Est-ce qu'il a un, un côté autobiographique, ce titre-là Qu'est-ce ouais, que tu te dirais, toi, bon. si, euh, si tu pouvais revenir à tes 25 ans ah non, je veux surtout pas y revenir. <rire> L'expérience est bonne à prendre. Hein. Ouais, non, non, euh, non, j'ai adoré ma jeunesse, j'ai eu une vie géniale et j'ai aucun regret. Tu mm -hmm. vois, euh, je me souviens du 25 years old, il marque, si tu veux, le côté je m'assume. Je me pose moins de questions et je sais qui je suis. Ouais. C'est ça un petit peu, euh, et je sais où je vais et je sais avec qui je vais surtout. Mm -hmm. C'est ça, euh, 25 years old. La force de conviction, ouais. Voilà, avec la maturité, le, le choix des les bons choix, les bonnes personnes, et surtout euh, à ce moment-là, j'avais vraiment décidé de faire que de la musique, mmh. et c'est ce qui me ce qui me m'emmène toujours aujourd'hui, et, et c'est ce que j'ai toujours envie de faire de toute façon. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est c'est un bon projet en tout cas. Est-ce que tu as prévu du coup une tournée pour cet album? Alors, euh, on travaille avec Pierrot beaucoup sur l'été 2023. Ouais. Et on aimerait vraiment, tu vois, que les festivals nous fassent confiance parce que c'est pas facile, si tu veux, comme on est moins connu, mmh. Comme on est un petit peu en bas de la montagne quelque part, comme je dis, qu'on a gravi que quelques marches, euh, c'est difficile pour eux de, de faire confiance aux plus nouveaux. Et oui. Et, et ce que je comprends. Mais de l'autre aussi, j'aimerais les encourager à le faire. Parce qu'il y a des vidéos, il y a des clips, il y a tout ce qu'il faut pour justement aller écouter ce qu'on fait. Mmh. Et j'espère en tout cas qu'on pourra faire beaucoup plus de scènes en 2023. C'est l'idée du challenge aussi, hein, de démarcher les festivals pour voir un petit peu ah. euh, leur, leur réaction à vos musiques et, euh, et à tout ce que vous faites bon. à côté, bien sûr. On le fait, on a quelques pistes. On joue en Belgique là au Roots Reggae Festival début juillet. On a mmh. une piste aussi en Suisse, en France. Donc à nous d'être bon aussi sur le démarchage et puis de d'être vendeur aussi quelque part parce qu'il y a aussi ce côté-là. Et puis pourquoi, vois... pourquoi pas le, le Sun Sky ici à Bordeaux hein Ouah. On n'est pas loin bah, non plus de Bordeaux. Hein. Bah bah j'aimerais si il nous entend euh, avec grand plaisir. On ouais. y va. Là, j'y vais en courant, même s'il faut. <rire> on le big up, Fred, la chaise. Et puis, on essaye de voir si on peut trouver une Rosalie de 9 personnes, voire 10 personnes pour faire un Toulouse-Bordeaux. <rire> <rire> tu étais à Macon, donc tu en parlais tout à l'heure le 10 novembre dernier. Le ouais. 11, tu étais à Dijon. Donc, on parle de release party pour cet album Soulcore. Comment ça s'est ouais. passé C'était génial. Ouais. C'était génial. Déjà, à Macon, on a rencontré Ryan. Ouais. On les avait jamais vus et c'est un groupe d'une gentillesse, mais incroyable. Ouais. On, a, on, a, on a passé la soirée. Dis-toi, je suis même pas, j'ai même pas eu le temps d'entrer dans la salle pendant qu'ils faisaient en balance. Ouais. Camille, il est descendu de scène, le ouais, chanteur Camille, de Ryan. Camille, le chanteur de Ryan, ouais, qu'on appelle Cam. Voilà, il est venu euh, parler, il m'a directement dit « on veut que tu montes sur scène avec nous ce soir, viens faire un test ». Tu vois, c'est là où tu te dis « l'esprit, il est juste mais... magnifique ». Ouais. Ouais, et puis Camille, il est à fond euh, très très mystique comme toi tu l'es et la connexion ah. entre vous deux a dû être magnifique, tellement lumineuse. C'était génial euh, ouais. Nous, ça, ça nous a fait du bien, vraiment, tu vois, de rencontrer un groupe comme ça qui a été adorable et euh, le concert a cartonné j'avoue que j'ai été quand même surpris parce que je suis très perfectionniste et j'ai dema vraiment demandé à mon groupe après six ans d'année après 5 ans de travail ensemble je leur ai dit c'est deux dates les mecs enfin les mecs, il y a ma petite sœur aussi donc euh, <rire> la tribe on a big up. voilà, voilà faut, faut vraiment on a travaillé on a fait deux jours de résidence on envoie tout ce qu'on a on reste concentré et on fait un méga show et ben ils l'ont fait on l'a fait, et les deux dates ont été vraiment, vraiment, vraiment puissantes. Et là, maintenant, que depuis ces deux dates-là, je me rends compte qu'on est vraiment capable de toucher de plus gros projets, de plus grosses salles, de plus grosses scènes. On en est vraiment capable. Ça, j'en en fait. suis sûr. J'ai jamais dit qu'on allait envoyer autant qu'un dubbing. C'est impossible. Mais on pourra... Malgré tout, proposer un spectacle et un show qui vraiment peut apporter du bon au public. Vraiment. Oui, et puis dubbing que c'est générationnel aussi. Hein. Euh, non, chaque, mais... chaque groupe son temps, chaque groupe sa génération. Et, euh, et, bien sûr. et, et tant qu'à ne pas faire pareil, euh, l'important c'est de faire tout aussi bien dans la propagation euh, de ce que tu ouais. disais tout à l'heure, des énergies face à ton public. Et, et tant que ouais. c'est bon, et ben le public, il aime. Et tant que ça reste euh, du bon reggae, il euh, n'y a aucune raison que vous n'ayez pas votre place euh, dans les grands festivals, bien sûr. Ouais, le on va faire en sorte que l'univers t'entende et, euh, et puis j'espère que ça se fera en tout cas. Ouais, voilà bah ouais, j'espère aussi pour vous. Mais écoute, donc on a parlé de la tournée, on a parlé de cet album, on a voyagé un petit peu euh, euh, autour de tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter bah, Moi, je dirais tout simplement euh, bah, déjà de remercier te bah, remercier, toi Kika pour cette invitation. Merci. De remercier tous les gens qui nous écoutent et puis je les invite à venir découvrir l'album sur Spotify, Deezer, Amazon. Euh, s'ils veulent le, le commander sur notre site, c'est complètement possible aussi en physique. Mm -hmm. Qui nous aide, euh, que voilà, qu s'ils si, si apprécient le projet, qu'ils nous aident à, à le diffuser, à le partager, à se faire connaître. Et puis, j'espère qu'on pourra venir voilà, un petit peu partout en France pour pouvoir euh, proposer notre, notre univers. Et puis, on rappelle la chaîne YouTube, Yoan Dragon Tribe. Le site, c'est pareil. Yoan Dragon Tribe. Euh, ouais. L'album est sorti là le 18 novembre dernier, si je me trompe pas. Le, le, le 11 novembre. Le 11 novembre. Et là, donc, en décembre, en physique, c'est ça euh, Non, il est sorti le, le, directement, le, le 11 aussi. Le mmh. 11, il est sorti en physique et aussi en digital. D'accord. Et vous allez faire des vinyles euh, bah on aimerait bien, mais encore une fois, on n'a pas le budget pour l'instant. D'accord, ok. Donc, ce, ouais, concentration sur les deux clips que tu veux faire, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, wo mmh. Woman. Oui, Natural Woman. Bah, en fait, woman. là, on va dire on, on a investi beaucoup d'argent. Le jeu maintenant, c'est de trouver des dates, d'en refaire un petit peu, si tu veux, de ouais. re remplir un petit peu de temps. Ouais. Voilà. Et après, on pourra alors, tu vois, euh, refaire des clips, refaire des choses à fond, bien okay. sûr. Et propager, propager au plus grand nombre la musique reggae roots, comme vous savez si bien le faire. Yeah, bah, je, on va tout faire pour en tout cas, ouais, c'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. Merci à toi, Yoa, pour cette interview. Merci à toi également. Et puis, à bientôt. À bientôt en vrai, j'espère un de ces jours. Bah ouais, bonne continuation. Et puis ouais, je viendrai vous voir sur Toulouse avec grand plaisir. Bon bah les bon on fait ça. <rire> okay. La vie. Merci. À bientôt Kika. À bientôt Yoa. Ciao ciao. Ciao ciao.